Alors bonjour et bonsoir Et soyez les bienvenus chez moi, le grand maître Marabout Mifa Alafia depuis le Bénin Je suis euh, avec mon attestation aujourd'hui pour pouvoir vous faire la démonstration d'une autre portefeuille magique noire Et je veux que vous devez voir ça avec vos yeux Chez moi Mifa Alafia pour avoir la portefeuille magique Il y a des conditions que je vais dire ça dans la vidéo et vous aussi vous devez suivre ça il ne faut pas que vous devez venir encore pour demander beaucoup de choses. Donc, premièrement des choses, je vais vous expliquer correctement. Il y a des gens qui viennent pour pouvoir faire la portefeuille magique. Ils me demandent s'il y a des inconvénients ou bien des totems. Non, chez si moi, il n'y a pas des totems, il n'y a pas des inconvénients, il n'y a pas de conséquences. Sauf qu'il y a des conditions à respecter chez moi Mifa Alafia. Donc chez moi Mifa à la fia pour se faire la portefeuille magique d'abord Je vais faire un petit rituel devant avec vous Ça là c'est le petit cola qui témoignait la production de la portefeuille magique Ça, C'est deux couleurs, il faut voir avec vos yeux C'est deux couleurs vous voyez Donc je vais vous faire la démonstration de ça maintenant Et vous aussi vous, vous devez voir avec vos yeux vous voyez Donc ça là c'est pas pas dedans Donc je vais prendre les deux pour pouvoir vous faire la production donc, voilà, voilà d'abord mon attestation depuis le Bénin, le ministère de la Culture, du Tourisme, sur d'abord le 229, 90, 372, 28. Voilà, Mifa, Alafia, vous voyez, tout ce que vous avez besoin comme la richesse, je suis prêt à vous faire. Seulement, je veux les gens qui peuvent être reconnaissants avec moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont vous faire la portefeuille magique et vous commencez pas à avoir l'argent, la paix, la bénédiction, vous abandonner l'argent. Moi, je ne veux pas les présenter. Je veux les gens qui veulent vraiment le travail. Parce que je suis là pour vous aider tout ce que vous avez besoin. Je fais le retour d'affection. Je fais le savon de chance. Je fais bague de protection. Tout ce que vous voulez. Le travail de en votre en votre chemin, pour voir correctement le temps. Bon, voilà. Donc, sans trop parler, je vais vous filmer hein. Et le retour de ce petit collier. Vous devez voir avec vos yeux. Les génies à pas. Le génie Mifa Alafia. Donnez-moi la force pour pouvoir vous faire la production sous le nom de Mifa Alafia. Voilà. Voilà. Il a accepté de vous faire la production. Vous voyez, il faut voir ça correctement. Il a accepté de vous faire la démonstration de la portefeuille magique. Donc comme je vous dis tout à l'heure, c'est moi pour pouvoir faire la portefeuille magique. Les conditions qui sont là. Tu ne dois pas manger la viande de serpent tu ne dois pas manger la viande de tortue tu ne dois pas porter habits rouge de magie tu ne dois pas même dire à quelqu'un que tu veux faire la portefeuille magique pour pouvoir devenir riche donc en dehors de ça s'il y a des gens qui veulent venir ici au Bénin pour faire la portefeuille magique ça dépend de son prix si les gens aussi veulent rester là bas on va faire tout le travail pour les envoyer ça dépend de son prix mais je vous dis, et je vous dis ça encore sur le YouTube, ou sur le Instagram ou soit sur le Twitter, qu'il y a certaines personnes, et s'il vient, s'il veut faire la portefeuille magique, il demande, il demande toutes les choses, si on leur dit, il leur dit de laisser le temps de chercher. Moi, je ne veux pas des présentateurs qui vont venir parler avec moi, mais laisser. je veux les gens qui vont venir directement, je vais les faire la démonstration, et aussi, ils seront témoignés. Donc, sans trop parler... Je ne fais pas la portefeuille magique de 20 mille francs. Je ne fais pas portefeuille magique de 50 000 francs. Parce que ce que vous devez vous produire de l'argent pendant 10 ans, ce n'est pas à faire de 20 mille francs. Je ne veux pas votre argent avant de vous t'aider, Mais seulement, je ne veux pas ni des présentaires. Donc, sans trop parler, je vais vous ouvrir la portefeuille magique. Vous aussi, vous devez voir. Voilà. Il y a quoi dans le portefeuille Il faut voir. Il n'y a rien dans le portefeuille magique. Vous voyez, il n'y a rien du tout dans la portefeuille magique. Il n'y a rien, il y a rien. Donc, dans quelques heures maintenant, vous aussi, vous devez voir la démonstration avec vos yeux. Vous aussi, vous, vous serez témoigné pour ça. Parce que chez moi, je suis très content. Pour les gens, parce qu'il y a des gens qui viennent chez moi et me disent qu'ils ont déjà pris tout l'argent chez eux. Donc, euh, le génie tchokba le génie Mifa Alafia, le génie de tous les divinités de ce monde. Donnez-moi le puissance encore de vous faire la production sur le nom de Mifa. Vous voyez toujours, il accepte toujours la démonstration de mon portefeuille. Donc, sans trop parler, je vais vous faire certaines démonstrations. Vous aussi, vous devez voir. Sans trop parler. Parce que je vais vous faire la démonstration en réalité. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez voir vraiment que la portefeuille magique existe. Parce qu'il y a des gens aussi, ils viennent... S'il veut faire la portefeuille magique, il peut parce qu'il y a des gens qui leur disent d'habitude qu'il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de convénients. Non, chez moi, il n'y a pas ça. Vous voyez? Parce que je suis très content et je suis très heureux de vous faire la démonstration. Et vous aussi, vous devez me chercher des clients pour que la production, ça doit être du matin jusqu'au soir. Vous voyez? Donc, sans trop vous parler, s'il y a quelqu'un qui devait me contacter, il faut essayer de me contacter sur le 229. 90 13h72 28 Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui veut me faire la démonstration de ce portefeuille magique Faut essayer de me contacter sur le 229 90 13 72 28 Ton centre-palais, je vais vous appeler l'argent dans les quatre coins Les divinité à Tchokwa. Les divinités à divinité Les divinités Ton le m'a Donnez-moi encore la puissance d'appeler l'argent dans les quatre coins de ce monde pour pouvoir... Faire la démonstration sur les sur les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Il accepte toujours de vous faire la démonstration. Donc, sans trop parler, je vais vous faire sortir de l'argent, vous devez voir. Voilà. Sans trop parler, faut voir ça avec vos yeux. faut aussi, vous serez Sans trop parler, j'ai commencé par les 100 euros. J'ai commencé par les 100 euros. Vous voyez, à partir de 200 euros, 100 euros. Voilà. De 100 euros, 100 euros. Faut voir. J'ai commencé aussi par les dollars. J'ai commencé par aussi les dollars. Voilà. Les francs CFA. Vous voyez Voilà. Chez moi, je ne parle pas trop, mais je suis là pour pouvoir vous faire la démonstration. Vous voyez Sans trop parler, je suis là pour pouvoir vous satisfaire de tout ce que vous voulez. Aussi, je vais vous appeler l'agent dans le Canary, dans ma à Tchopatoubele. Assez du Bénin. Assez du Bénin. Fait sortir de l'argent dans les cartes pour que la démonstration, ça doit être sur les réseaux sociaux. Assez du Bénin. Voilà. Voilà. Vous voyez quoi? Il n'y a rien que la position. Vous voyez? Il n'y a rien que la position. Vous voyez? Il n'y a rien. Il n'y a rien que la position. Vous aussi, vous vous témoigné. Il n'y a rien que la production. Vous voyez? Chez moi, je ne veux pas votre argent avant, avant de vous faire la démonstration. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a des gens qui si veulent me contacter. Il faut essayer de me contacter sur le 229 90 13 12 28. Et voilà mon attestation. Et voilà la production de la portefeuille magique. Donc, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ça va aller. Voilà.